Comment choisir plus facilement Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Je vais aujourd'hui te parler de valeurs. Tes valeurs, c'est ton système de référence. C'est ce sur quoi tu te bases pour faire un choix. Et les connaître, ça te permet de faire des choix, de prendre des décisions plus rapidement et plus facilement. Si par exemple, tu hésites entre tel ou tel projet, tu vas aller spontanément vers ce projet-là, parce que dans ce projet, tu es motivé parce que tes valeurs sont alignées, sont en accord. Il existe un certain nombre de valeurs, une longue liste, et ce qui va être différent entre chacun de nous, c'est la façon dont on va prioriser ces valeurs. Pour certains, les valeurs les plus importantes sont la curiosité, la détermination, l'humilité. Et pour d'autres, ça va être la sagesse, la spontanéité et le plaisir. Quelles sont tes valeurs les plus importantes Tu peux regarder déjà quelles sont les valeurs qui existent, pour ça, j'ai un document que je peux t'envoyer si ça t'intéresse de faire l'exercice. Tu peux mettre euh, « Valeurs » en commentaire et je t'enverrai le, je t'enverrai cette liste de valeurs. Une fois que tu as un certain nombre de valeurs à ta disposition, choisis-en trois, qui sont pour toi les plus importantes. Dans quel projet tu es peut-être motivé aujourd'hui, euh, et auquel cas, quelles sont les valeurs qui sont derrière et qui sont du coup des valeurs importantes pour toi c'est un moyen de trouver tes valeurs. Ça peut être aussi en regardant dans ton passé quel enfant tu étais. Je connais des enfants qui étaient des enfants très curieux et qui aujourd'hui sont des personnes qui ont encore cette valeur dans leurs valeurs principales les plus fortes. Une fois que tu as identifié trois valeurs importantes pour toi, quelles actions tu peux mettre en place pour les nourrir au quotidien Alimenter et nourrir ces valeurs au quotidien, ça va te donner de l'énergie. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas être satisfait, tu vas être fier de toi, d'avoir pris du temps pour des choses qui sont importantes, qui comptent pour toi. Donc trouve une action qui te permet de nourrir ces valeurs. D'abord, trouve tes valeurs et ensuite trouve cette action. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre valeur en commentaire pour que je t'envoie le document. Et je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée.